Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel. Comment avoir une image ou plus, plus précisément la miniature de votre vidéo cliquable sur Facebook? C'est-à-dire quand quelqu'un clique sur une vidéo et clique sur l'image ou si vous le voulez bien. La miniature de votre vidéo, il ne va pas visionner votre vidéo sur Facebook, mais il va le visionner sur YouTube. Bref, la miniature de votre vidéo devient un lien cliquable vers YouTube ou vers votre site. Et pour faire cette manipulation, il existe bien sûr un site qui va nous faciliter la tâche. Pour commencer, on va aller sur le site en question. Il s'appelle fblink.com. Je vais vous laisser le lien sur la description. Arrivé au site... Vous allez constater que le site vous demande d'écrire ou de coller tout simplement votre lien. Là où c'est écrit le "link", évidemment, le site en question est en anglais. Maintenant, il faut aller chercher le lien de votre vidéo sur votre chaîne YouTube. La vidéo que vous voulez bien sûr publier sur Facebook. Lorsque vous arrivez à votre chaîne. Vous cliquez sur Gestionnaire des vidéos. Puis, vous allez cliquer sur Modifier. Vous cliquez ensuite sur Url de la vidéo. Puis, vous copiez le lien de votre vidéo. Et vous revenez sur le site pour le coller là où c'est écrit du link. pour vous, vous cliquez sur title. Et là vous allez constater que tout le vide s'est rempli par les renseignements de votre vidéo. Maintenant, vous pouvez ajuster l'image de votre vidéo. Il y a Bottom tix qui est vide. vous allez la remplir par youtube puis vous allez cliquer sur choisir un fichier sur le rectangle où c'est écrit picture n'oubliez pas votre facebook doit être ouvert vous allez cliquer sur login with facebook et le site va ajouter votre logo de facebook une inscription va apparaître où c'est écrit F-Share en Facebook, je vais aller sur mon Facebook, ensuite sur ma page Facebook pour vous montrer que l'image que j'ai choisie n'est pas encore sur Facebook. pour l'envoyer, il faut cliquer sur F-Share en Facebook puis cliquer sur Publier sur Facebook maintenant si vous allez sur Facebook, vous allez trouver l'image qui vient d'arriver Si vous cliquez dessus, vous allez directement sur YouTube, pour voir votre vidéo. Et vous pouvez aussi faire la même chose pour vos, frères, vos pages de Facebook. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de faire un petit j'aime ou de vous abonner. Sur ce, je vais vous dire à bientôt pour un autre tutoriel.